Et salut à tous, c'est Spirit. j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le cube pour une petite vidéo euh, sur... Euh, comment ça s'appelle déjà Donc je le retrouve. Non, il est où Il est où, il est où Ah voilà, Hunger Games. aujourd'hui, on va se faire un petit Hunger Games. Centimes euh, sans, sans kit. Centimes sans kit non plus Centimes sans kit voilà euh, embrasement d'accord hop donc un petit peu de pvp hein, pour vous montrer que je suis nul comme d'hab qu'est ce que c'est que ça animation activée mais oui bien sûr mais arrêtez de me pousser c'est infâme de faire des jumps euh, avec des gens qui poussent Ah, oh, c'est pas possible, ça. Je aussi, peut-être que je ferai... Mais, putain Aussi, peut-être que je ferai une vidéo euh, sur la snapshot euh, 1.10, euh, qui est sortie il y a pas longtemps. Oula Ça va être dur de se battre. Euh, pareil, petite vidéo courte, parce que euh, j'ai pas vraiment le time en fait, parce que j'avais plus d'ordi, mais euh, là, bah, le mercredi après, mais donc euh, bah, j'ai eu le temps de faire un petit peu d'ordi. Je crois que c'est l'épée en bois qui est la meilleure. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Ok nickel. Hop. Hein, on va essayer d'arriver. Dans les. allez. Top 10. Ce serait pas mal déjà. Y'a déjà un mec qui est mort Putain. Mais what Oh ça me casse les couilles ça lag. Ok. Ok. Tout va bien. Ah Merde. J'ai oublié que j'avais un demi Oh 11, pas grave. D'accord, j'ai fini 11ème, le somme. Comment les mecs, ils arrivent à être full faire Genre euh, au bout de 3 minutes quoi. faudra me dire quand même oh, bref c'est pas moi ouais, petite vidéo rapide genre cinq euh, minutes parce que là j'ai vraiment pas le temps hop on sort faire c'était quoi euh engagement lequel embrasement non euh, la porte D'accord, en fait, il n'y a que embrasement qui joue. Si tu regardes, il y a combien sur embrasement? Encore 40 personnes, je ne sais pas combien il y avait sur l'autre. Bref. Hey il le seum. Non, t'as même pas le seum. Pourquoi Pourquoi tant de lag Putain, pourquoi tant de glitch aussi Ah oh là, le PC, je sens qu'il fait de la merde. Voilà. Oui, l'endroit pour sauter là. Oui, non. Oui. Pourquoi il bouge pas, le mec Non. Dommage. Oh putain, le lag Mais qu'est-ce que c'est quoi -ce qu craft, je sais pas trop combien. que la partie a même pas encore commencé quoi ok on se casse Quel est le pas suivi? Hum. Il m'aurait fallu un plastron, ça aurait été bien. Ah voilà. Toujours pas de plastron. Allez, on espère, on espère. Comment un le faire en bref, on D'accord, merci. Et un petit peu back. Pourquoi awesome un dans le bloc Ah, c'est bon, je suis sorti de la zone. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Le plastron, s'il vous plaît. Ah, ça va on est dans le top 10 mais on n'a rien fait en fait je suis à la recherche d'un plastron voilà même un plastron en cuir je m'en fous un plastron merci pour le bruit remercie pour le bruit c'est bien ce que je pensais l'ordi a décidé de faire du caca aujourd'hui sur suis en level 7 Non même pas. Oh, un arc. Cool, ça. J'en ai pas vu. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Bah, c'est ce, bon. D'ailleurs, c'est encore une boîte. C'est surfeeling. Oui. Hop. Fuseur Falling, ouais. Il me faut une table d'enchante qui est au spawn. J'ai pas forcément envie d'y aller. Y'a quoi sur le mec Oh Clastron à fer. Ça c'est cool Par contre la zone se réduit, rapprochez-vous du centre je peux qu'elle est la zone, ou oh, qu'est-ce qu'elle est Je peux qu'elle est la zone, mais non, c'est pas grave. Par contre... Ah, elle avait les potes, lui. Ah non, pas du tout. Ok. C'est bon, je suis blindé. En même temps, j'ai pas forcément envie d'aller au centre, hein. Surtout qu'en plus, je pense qu'il y a des mecs. Sérieux à vous enchanter, là. Justement. Oula, putain. Je sais au calais. What L'arc Oh putain Oh le mec Il est sérieux l'arc à 4 coeurs oh, c'est pas grave, j'aurais fini 3ème en... en faisant rien dans le game et puis on va couper l'épisode après. Hein. Voilà. Alors, ils sont où mmh, Hypernonas, pointeur, smooth design. Hypernonas, dis quand tu as réglé. one design ce joueur n'est plus en ligne what alors pourquoi il a encore un est encore dans le boussole c'est chelou des fois et puis que bas c'est chelou ce que tu fais des fois pernionnas fait rect par pointeur Hum, mmh. bah ben, voilà. C'est bien. Bon bah ben, n'hésitez pas à lâcher un like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos, euh, à la partager sur les réseaux sociaux pour que j'atteigne les 25 abonnés et que comme ça vous ayez une vidéo par jour pendant une semaine. Magnifique message. Euh, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'est Esky Spirit.